Allez c'est parti On a déjà vu 15 fois, On, on rappelle. Il faut taper pour taper. Et euh, gagner pour gagner. On sélectionne toujours les mêmes. Mais attendez. Euh... Ah oui moi je l'ai en couleur mais pas vous. <rire> <rire> on espère que vous aurez J'ai pris Michelangelo, hein, repérer euh, bien sûr, les, les tortues euh, aux armes. On est à la fin. Et bon, du coup, euh, voilà. On est à la fin, on a fait presque pas beaucoup d'objectifs. Euh, voir, aucun. Okay, on pourrait s'amuser à trouver les objets, mais... On est face au Technodrome, non. Pourquoi je suis là Ah, d'accord. Ah oh mais on a fini c'était le. Non mais attendez j'ai fini le jeu là le prochain tour. Colère de la dame. On va faire que un épisode. On va faire que un niveau là Ah oui d'accord. C'était vraiment, vraiment le boss de la fin. J'ai fait n'importe quoi. J'ai arrêté la dernière fois j'avais pas dit. Ah faut pas que je me fasse blesser Oh, oh... Statue of Tyranny, est-ce que vous avez lu le texte en bas je, je trouve que ce, que ce jeu est très petit. Il Ah, faut pas utiliser de super attaque Mais Nick Et... C'est Elon Musk Non, c'est Zuckerberg avec euh, son Metaverse. Bon, je... La musique est bonne. Aïe. Elle est dans le futur, elle est dans Muggen, euh, la statue Yen de, Chirin. de Chirin. Je connais les bails. Si vous connaissez pas Muggen. Viens, Viens, J'étais au milieu On me voit au milieu La frame est là, au milieu Moi je l'ai Mais ça fait mal en fait ce truc C'est la deuxième vie que j'utilise. Ça de vous toucher Aïe Allez, on a gagné C'est fini le jeu voilà. On a fini le jeu, j'espère que vous avez bien apprécié ce stream Merci, au revoir aussi un moment le Shredder trader méthode super shredder excusez-moi rage de revanche et... ah oui mais lui aussi il sera dans le gen frère qu'est-ce que qu'est-ce qui qu qu se passe non, mais alors il est tout violet et il balance du vert si vous voulez savoir les couleurs Je voulais que je vous fasse une commande pour changer les, cou pour changer les couleurs. Le c'est ça on peut pas. C'est vrai que ça peut être chiant de gagner. On peut pas le taper pendant très longtemps. Hein. C'est ça l'histoire Oui, c'est la vraie. Là je peux pas le toucher en fait. non mais quel enfer. J'ai oublié que le jeu n'était pas très, très sympa. Je vais vous faire une commande, je pense, pour ça. Oh, ça bien. Bien. Non, regardez, moi, je me touche même pas à partir du moment où il est relevé, C'est juste attendre qu'il se fatigue, en fait. Oh non, on saute déjà aussi d'être ça. Ça doit être ça. la touche que je ne jamais. Et ça. Et il fait peur. Hein. Comment ça marche pas Et c'est pas marrant ton attaque On fait rien là Oh là là le jeu... Oh les trucs de trailer dans le Oh là là On la la la chill out, ouais, Pourquoi je suis sur ces flammes aussi là hein Vas-y, en... il est pas sympa. C'est le que qui faisait ça. Et après il y a cette pique et là, voilà. et après il est énervé, il est fatigué. On refera le niveau avec des hotmer, ou avec la commande si c'est En fait c'est ça, quoi hein je pense, que je, obligé, je sais pas. Je veux pas que tu me touches. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Dernière. Non, non. Il n'y a pas le bon bouton. Mais non J'ai cru Mais non, tu m'as pas. Oh, ah, je l'ai évité cette fois-ci. Il y a tellement rien. On peut tellement rien taper. Oulala. C'est sa phase 2 ça Ok, on fait. Oulala. Là là. Ah oui, d'accord. Non mais en fait, mais elles font des têtes... Elles, elles font des têtes... Euh... Des têtes chercheuses mais ça traverse des les ponts. Quel enfer. Je dois taper des choses Ah oui je dois taper ces... Oh d'accord. Je vais voir mon jeu. Je vais débarquer mon jeu. J'ai un peu mon jeu. Oh... Jamais le temps. T'as tapé là Ah non Quel est l'intérêt de me faire poursuivre Si c'est à la fin, il me défonce. Non Pourquoi okay, il a couru là hein. Ah la manette qui déconne, bien entendu. Un peu fou, fatigué. Salut Nelly bah, bienvenue dans le dark. Euh, on a essayé de faire un petit effet comique euh, de tension Ninja, mais ça marche pas bien je crois. Et je vais essayer de faire une commande pour pouvoir que vous puissiez changer la couleur. J'espère que tu vas bien en tout cas. Attends, je. Je Ah, j'ai carrément un gamin over. Voilà, comme ça c'est fait. Alors attendez, je vais rajouter dans StreamerBot. On retrouve dans la couleur. Je vais mettre le point d'exclamation Color. Ou je vais l'appeler Nate 80s. Color, c'est mieux. Alors, attendez. Parce que est que c'est... Je le range où. En quoi Ok. bah Du coup, il n'y a, y a pas de rangement. Ah si, il faut un groupe. Voilà, je vais mettre là un... color. Bien entendu, je l'écris en majuscule parce que... Je n'ai pas, de... pas encore d'action. Ok. Je vais faire une action. Add action. Euh qui s'appelle color dans group administration euh, oui oui je rajoute add sub add alors du coup la action ça serait de enlever enlever l'effet de euh, cool, de noir et blanc donc euh, obs Fultor, filter uh, set some filter ok set some je choisis gamme euh, donc je euh, euh, ouais non c'est pas ça c'est non mais dans la scène gamme oui mais il n'y a pas de scène il n'y a pas de filtre dans la scène bien sûr c'est pas logique ce n'est pas ce pensant et obs source visibility voilà et là je vais pouvoir aller dans gamme il y a jeu. et rendre invisible L'image 3, ah oui, non, ça du coup, image 3, 1, ouais, ça, en fait, il faut que je fasse plusieurs attaques, plusieurs trucs, euh, source visibility euh, image 2, et il faut que j'enlève le filtre, filtre state 2, gamme, et que dans gamme, il y ait. TMNT et que j'enlève la correction colorimétrique et je fais Oriden. Voilà. Et si je teste maintenant Et si je teste maintenant On va faire le test. Alors là, pour l'instant, j'ai juste fait pour l'enlever. Attention les yeux. Ah normalement ça devrait marcher. Ça marche. Ça a pas l'air de marcher. Il veut pas de moi. Peut-être que j'ai fait un truc bête. Qu'est-ce que j'ai fait de bête ah oui, j'ai pas fait l'action, j'ai pas, pas dit ce que c'était l'action. Voilà, c'est bon, hop, maintenant c'est bon, tout le monde peut le faire. Et je vais faire no color. Duplicate. Cette fois-ci, je vais edited. Et je vais faire no color. Voilà, et du coup, cette fois-ci, j'inverse les, les filtres, je fais visible. visible ah oui euh, j'avais pas enlevé et visible et du coup color il y avait un truc que j'avais oublié d'enlever qui était item. voilà et maintenant je refais une commande pic pic pick. edit edit add no color dans le groupe qu'il y avait déjà hop hop hop Comme ça on va pouvoir refaire le niveau avec de la couleur. Je save. Et normalement là tout fonctionne. Alors normalement StreamerBot est très sympa avec moi. Et il va accepter tout de suite bien entendu euh, que ça marche. Alors. Color. Oh ça marche. Allez, on tabasse la liberté perdue Oh. ne oh. peux pas utiliser une super attaque comme ça, on aura, au moins on aura un, un défi. Ah oui, non, si ah, Je me donne <rire> Je l'ai dit juste avant le, Pour le temps. Pour réfléchir, il est il y a une pie à côté, de suis là. Bonjour la pie voleuse vole bien. Hein. Ça je sais pas comment... Ah oui, il faut sauter. Double, double sauter peut-être que ça marche. J'ai bon, hein. C'est un peu long. Hein. Bien. Est-ce que pour la musique là qu'on attend Il Faut que j'arrête de faire mon... coup de Je vais éviter, là, mais... On vais refaire. Oh, mais il faut... Arrête de tourner la tête. Restez constant. Comme ça, t'es partie. Ah, je peux... Ah oui, c'est vrai que je peux le lancer sur elle ce sera logique hein. ah, ça tu l'as à oh là là j'ai pas ce qu'il veut aller refaire J'évite j'ai quoi. Une fois. oh là là j'ai pris le 2 okay. je suis caché dans ton épaule je vais m'enfuir vas-y attaque Mais Non mais j'ai sauté là, pour une fois. Je suis mort. J'ai déjà de l'appréhension ici. Réalisé trois lancers, vous avez remarqué? Yéco. Yéco. En tout cas, Krang euh, il nous a pas fait trop peur. Bon, je vais essayer de rester concentré parce que c'est une chose que je n'arrive pas à faire en fait en jouant. Il y a dû remarquer. Au moins, c'est trop un jeu. Je sais pas de tirer dedans. Euh... Mon... Alors, quels sont les défis J'ai tout échoué, c'est magnifique. Ah, oui, c'est vrai qu'il faut, il faut pas le taper. Euh, c'est un jeu où faut pas taper les boss, bien entendu. D'accord. be Allez, allez jusqu'au bout. Oh non C'est nul Regardez-moi cette vie Il prend son temps et tu. Mais bon. oh non mais fallait pas le faire de l'autre personne. Ah. Oh Il m'a foncé dedans. à peine j'en peux plus je supporte pas ce genre de jeu enfin ce, de, ce genre de passage plutôt. où tu dois taper une fois euh, et demi et... laissez-nous faire les choses un peu genre. là il devrait être, être touchable tout le temps en fait je ne comprends pas pourquoi il y a des, des phases une de, lumière comme ça regardez moi je fais la moitié des trucs pour ça que ce soit mieux Mais c'est pas possible euh... Merci Nagwan Je sais que j'essaie de faire attention maintenant. Il y a tout ce que j'aime pas. Allez. Allez. Oh là là, je l'ai loupé Je l'ai retapé ou pas J'ai touché ou pas là Ou c'était dans, dans mes fesses C'était dans mes fesses. Je tapé mes fesses en moi. Ah oui bien sûr mais oui, oui bien sûr Accélère, on te dira rien Vas-y c'est quand tu veux, t'as déjà des frames d'invulnérabilité de et tu veux en plus aller vite. Mais laissez-moi. J'ai plus de vie. On voilà. danse un peu. Ah, je l'ai loupé, et je l'ai loupé, et il va m'avoir. Voilà. Mais comment tu veux que j'évite ça là, quand on risque d'eau Allez, on a l'a là maintenant. Voilà, voilà, voilà, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Attendez, ouais. j'ai souvent enlevé ma tête. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce stream, ça a duré euh, longtemps je crois. J'ai regardé à combien de temps on a dû passer sur ça. Je vois une heure, C'est au moins 30 minutes de modification de vidéo. Euh, voilà. <rire> Attendez, bon, Voilà. Il y a la fin de l'histoire. New York peut à nouveau être tranquille maintenant que la statue de la liberté a décidé de ne plus être la statue de la tyrannie. Retrouvez son joli look. Euh, ouais, bah, merci. Moi, Vernon Fenwick. Donc, comme les. les, les, comme, les comme les Fenwick. A été vaincu par les protecteurs. a été vaincu par les protecteurs de la ville, les gardiens verts du bien, les guerriers palmés eux-mêmes, les grenouilles punk. Boul C'est une blague et voilà. Oh, on va laisser ça. Krang, ayant été vaincu, Mikey peut faire ce qu'il aime le plus, la fête. Et on apprécie les fins de jeu comme ça où on nous explique. Attends, ce soir c'est le moment de faire la fête, les amis, la famille, les pizzas. J'imagine qu'on peut toujours jouer tout le monde. Allez, on va mettre la musique. J'espère que vous appréciez. Merci de Téouni. Euh, développé par de Game. Et donc du coup, on peut dire merci à Adam Jimar. J'imagine pour avoir... Pour avoir fait les designs des années 80, 10, donc c'est cool. On mettrait, un... on aurait donc pour faire genre. Mais là là là, c'est pas même beau Alors, fanfare, c'est pas ici. Je précise en n'est pas ici d'ailleurs le, le, les points de c'est bon je ne le vois pas un premier live que tu vois sur le, sur le jeu c'est la fin ah bah je suis désolé mais ouais du coup on va on va sans doute refaire des, des niveaux c'est un beat venom up euh, assez simple hein, c'est tu, tu vas tout droit et tu tapes euh, tous les tous les foots guy hein. euh, non mais c'est bien c'est très bien parce qu'en fait c'est un rappel de tous les euh, anciens euh, Jeu, euh, et surtout hein, ça fait du bien parce que c'est Tortue Ninja. Et Tortue Ninja, je vous le rappelle, avait fait un. Euh, Il pas de super bons jeux quoi. Bon, après, c'est du vigilantisme. Il y a Ninja, on pourrait en parler politiquement. Euh, J'ai appris d'ailleurs, si vous allez regarder sur la, la page Wikipédia de, de Tortue, euh, que euh, c'est inspiré de Daredevil. Le rapport à l'accident, le fait qu'ils sont dans une Ils ont... Ils ont... Ils obtiennent des capacités après cet accident euh, chimique euh, et que du coup euh, la blague entre les tortues qui vont doucement et qui vont maintenant taper vite avec des, avec des... des armes etc euh, diverses et variées. Alors euh, c'est pas très expliqué pourquoi euh, pourquoi euh, l'inspiration euh, culturelle euh, au Japon constante sur les armes et, euh, et euh, et l'histoire avec euh, Schroeder. Ah oui, Tortue Ninja, ils, ils sont à plusieurs. Et Dark aussi, d'ailleurs, euh, il est tout seul, comme Batman. Ouais. Donc c'est vigilantisme à plusieurs, c'est vrai. Et euh, autre chose, ils, sont, euh, ils, ils vivent dans des égouts. Moi, je trouve que c'est euh, assez, assez, assez incroyable aussi euh, d'avoir <rire> vu un dessin animé où des gens vivaient dans des, des égouts. C'est un, un peu comme. Euh, comment ça s'appelait les, euh, les chats euh, qui vivaient dans une carotte, dans une. Euh, Carrosserie, c'est comme ça qu'on dit je, je, les endroits où on met une entrepose des voitures. C'est un peu incroyable hein, d'avoir des, des, des, des, des, des pensées culturelles euh... et des idées culturelles euh... dans la tête en fait, parce que c'est surtout ça. On a des trucs qui sont rentrés un... en nous à travers plein de biais et dont les dessins gris. Et je euh... du coup, c'est assez intéressant. Moi j'aimais bien aussi. De, le passage de, de, de, des chats dans le.. des dessin de chats dans, le... dans le... Alors comment ça s'appelle La déchetterie C'est une déchetterie Je pense pas que c'était une déchetterie. Je sais pas. Ouais il faut la tortue ninja, les égouts, les pizzas, la vraie vie quoi. Alors oui je laisse les. je laisse le, le générique parce que les sons ils sont vachement bien. Il hein. y a des très bons sons. Après, euh, c'est pas un truc que j'écouterais tout le temps, ni que je mettrais euh, en fond de, euh, de stream, j'avoue. t Lopez, compositeur du jeu. qui est Lopez Je ne connais pas qui c'est, qui est t Lopez, est, est t. Lopez Katana Records. Ah oui, du coup, euh, en général, si vous, si vous cherchez des sons pour les streams, allez sur Youtube, en général, les, euh, en, enfin depuis un moment, depuis Twitch et d'une une grosse plateforme aussi et que le james est fait rage euh, Si vous allez sur Youtube et que vous cherchez euh, euh, Par un euh, là c'était Kid Katana Ils des créateurs, créatoristes la police tue Ah La police tue comment ça Ah c'est un cop S'il le c'est un copain d'enfance d'un cousin Ah cool Kit Katana euh, Du coup si vous tapez Youtube Kit Katana vous allez tomber sans doute sur la BO les deux sont du Portugal et vont bouger aux US. Attendez, je suis peut-être sur Kikatana. Ah oui, non, j'ai oublié de mettre Kikatana Katana Week, parce que là je suis sur Kikatana euh, euh, Le gamer. La gamer Kit Week, voilà. Donc Kit Katana Records, je vous envoie le mien, comme ça vous allez euh, récupérer la musique. Euh, si vous avez envie. Euh, Est-ce qu'il y a des. Non. Voilà, et il y a la playlist du coup avec euh, tous les sons, chose que je vais m'empresser pour ce doute euh, de mettre euh, de côté de façon à ce que je puisse avoir accès à ça. Si jamais on, on stream on a besoin de se réveiller. Parce que c'est un peu trop actif. Moi je suis toujours sur euh, Sludge Life, en son. Sludge Life qui est incroyable, euh, en son, euh, je sais. Alors, je vais vous dire que Sludge Life c'était qui qui avait fait ça. Euh, qui avait fait le son I'm a nothing. C'est peut-être peut un des seuls des que j'ai trouvé euh, du côté de SoonClaude. claude Soon Sludge Life. Euh, ouais, il faudrait que je fasse un truc euh, à mettre en lien. Parce que j'ai utilisé Tuna pour euh, faire en sorte de vous mettre le son. Vous avez débloqué KZ Jones Ah bon Ah bon Je peux jouer KZ Jones ah, donc c'était ça, c'est claude euh, Sludge Life. C'était ça. Et c'est l'orem. Bon, Est-ce que c'est bien ce que je crois que c'est On entend la musique là. Salut Marcos Bienvenue. Attendez, je vérifie parce que ça, on dirait que c'est de la musique retouchée. Ah bah c'est... Au revoir Hola est stupido ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Lol euh, si tu ne croyais que je ne comprenais pas l'espagnol, sache que ici c'est la modo, la, la modo vénère. Donc, je peux te montrer euh, directement euh, le coin d'aller vers l'extérieur. En tout cas, merci pour le follow. Hein, euh... Attends, comment, comment on fait Pour quelles raisons soumettez-vous ce rapport Je soumets ça pour. Hum, comportement haineux dans le chat. Non, intimidation ou harcèlement Non. Je vais mettre comportement haineux. Euh, insulte ou symbole haineux c'est insulte hein, tout de suite hein, parce que je ne suis pas stupide je suis moins, comme, quand même d'intelligent même en espagnol lol ah, donc je vais mettre insulte voilà envoyer le signalement, fermer salut, ciao euh, est-ce que tu veux que je t'aide euh, à te diriger vers l'extérieur par contre je ne sais pas si tu as été ban je peux essayer si tu veux, on peut faire ça Marcos alors, Marcos 09 221. Euh, ici, c'est les bandes def, hein, Je précise, on n'est pas là pour rigoler. Euh, euh, voilà. Donc, moi, j'étais sur, sur, la, sur la recherche de Sludge Life OST. Est-ce que c'est l'OREM Je ne sais pas, toujours. Euh, non, c'est Nicolage Life. Oui, c'est ça, stream. Non, c'est pas ça. C'est Dose One, voilà. Fré, ça a pris 15 ans. Dose One. Non, je vérifie même pas, je m'en fous. En fait, c'est pas que je m'en fous. Je sais que c'est nécessaire pour plusieurs personnes. C'est-à-dire que c'est pas que Moi, je. Ça me, euh, que ce soit signalé ou pas, je sais que ça va pas être le fait. Ça va pas être fait. Euh, je sais que leur, leur truc nul qu'est qu est, qu est Twitch euh, c'est pas, pas un organe de, de modération, c'est pour ça aussi que euh, j'ai bourriné la modération ça me permet de faire euh, le filtre pour que personne ne voit quoi que ce soit qui puisse se dérouler dans le chat euh, et de moi pouvoir signaler et euh, bannir après, dans le Discord en général, je fais la mise à jour aussi de mes listes de ban. Donc, si jamais il y a qui que ce soit qui a besoin d'avoir une liste de ban de gens qui sont passés ici, n'hésitez pas. Voilà. Et moi, l'idée c'est surtout, voilà, c'est pas que pour moi. Là par exemple, Ola est stupido. En fait, je m'en fous qu'il y ait des gens qui passent pour surban, ban en vrai. Par contre, je m'en fous moins euh, quand c'est euh, quand c'est euh, là où je modère, ou euh, là où euh, je, je traîne euh, et que j'apprécie les lives, etc. Chez moi, je préfère euh, ban direct. « En vérifiant, j'ai trouvé quelques trolls qui font des comptes sur le même modèle. J'ai ban toute la série en préventif. » Oui, bah ça met... Oui, bah t'as bien fait. Là, en ce moment, apparemment, c'est le retour des... Euh... C'est le retour de l'enfer euh, sur... Sur le retour d'en faire sur les gens qui doxent en plus. J'ai fait détourner des, des trucs sur Twitter, donc n'hésitez pas. Il euh, y a Twitch Chat qui euh, a sorti aussi, euh, qui a mis à jour son truc suite aux, aux affaires de dox la récente. Pourquoi ça a changé de. de, de alors, on est en prendre euh, Suite au dox récent, il euh, y a eu euh, Twitchat qui s'est mis à jour pour avoir un bouton d'urgence, donc qui bloque le. Qui bloque le chat, qui banne aussi euh, Wizbot, euh, StreamElement, euh, Streamlabs, et ça c'est important. Attends, attendez, je vais peut-être descendre. Peut Juste deux minutes. Euh... Alors il, faut, il faut, faut que je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, le truc c'est que bannir Streamlabs, euh, par exemple, pour moi c'est mon chat. Euh, et les boutons euh, et les, et les, et les follow-up, grosso modo c'est euh, tout ce qui est road to, euh, pour savoir combien de personnes ont, sont venues suivre, ou, euh, ou autre. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est que quand il y a un message qui peut être problématique, il s'affiche dans le chat. Il y a aussi des, des messages qui sont sur Twitch, en tout cas il y a aussi des profils qui, qui ont des noms problématiques, et qui eux s'affichent dans, dans le nom de la personne et donc du coup qui s'affiche du côté des follow ou des subs, ou des euh, un sub c'est rare mais, parce que c'est con de donner de l'argent enfin, après ils sont ils sont cons majoritairement mais euh... enfin, pas non mais ils sont je sais pas on peut pas dire con en tout cas c'est euh, l'intelligence mal placée on va dire euh... voilà durs merci alors du coup attends je vais le repartager si ça te je pas on enlève les balises euh, juste pour que ait... voilà donc tout ce qui est après le point d'exclamation euh, Nagual tu faut l'enlever c'est une balise de suivi en fait Voilà, c'est mieux comme ça si tu veux je vais supprimer ton message euh, comme ça on fait ça bien euh, du coup l'idée ouais c'est euh, c'est que euh, là, en ce moment, il y a... Enfin, bref, Streamlabs, le, ça, peut, ça dépend de qui utilise quoi. Donc, par exemple, s'il si y a des, un objet de modération qui peut être euh, de l'ordre de l'affichage d'un message, euh, comme euh, il y a aussi le, les texte to euh, voice, là, les, euh, qui permet de lire les messages qu'il y a dans le chat. Ça aussi, ça fait, ça fait partie des outils qui, ont, qui peuvent être utilisés par Streamlabs ou Wisebot, ou euh, StreamEvent. et du coup, le truc, c'est que ça bloque aussi ça, donc ça met en TO tous les modos, sauf les modos humains, entre guillemets. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça va ça, ça permettre de bloquer tout. Moi, j'ai une manière de, de, de, de faire euh, la modération qui est par, euh, par ces bots-là, qui me permet de filtrer. Mais il y aura toujours besoin de quelqu'un, euh, donc moi en général, euh, pour pouvoir faire la modération finale. Et c'est pour ça que je l'ai écrit aussi dans le chat. Comme ça, tout le monde est au courant quand vous arrivez. C'est-à-dire qu'il y a un premier filtre, le deuxième filtre, et le troisième filtre, et qu'est-ce qui gère quoi, et on, du coup on peut gérer sur quelle modération est problématique aussi. Euh... Et euh, pour, dire, pour, pour finir ce que je voulais dire, euh... ouais, donc moi le, la, la, le truc que j'ai fait, c'est que c'est même pas du tout le, le dernier, dernier des trucs, c'est le truc qui est un, un, difficilement gérable, et que j'ai dû aussi en plus transporter entre tous les robots que j'ai essayé d'utiliser pour pouvoir voir celui qui m'intéressait le plus. Donc là, je suis sur StreamerBot. Euh, StreamerBot, euh, du coup, je le prépare avec l'idée de mix it up. Parce que je l'ai préparé avec, euh, avec la liste, par exemple, des mots de ban, et tout, etc. Mais j'ai aussi préparé surtout pour euh, l'urgence. Le, le, Donc en fait, c'est une commande que moi j'actionne et, cette et que, je peux que, que je suis le seul à pouvoir actionner et qui va flouder de cœur le chat. Euh, on va essayer de voir vite fait dans le jeu, pour revenir au jeu. On va essayer de voir vite fait les, les objectifs qu'on lui manquait. Je reviens avec la musique. Euh, C'était 6, 9, je sais plus. On 6. Donc on a des objectifs. Bon, les objectifs de la fin, on va dire qu'on les fait pas, hein, parce que c'est trop compliqué. On va faire les objectifs du début. Alors, 2 sur 2, 3 défis. C'était quoi le dernier défi on va remettre de nouveau bon là le prochain euh, le prochain game je rappelle c'est en outil avec euh, normalement petit cancan et euh, et Raving Enfin en multi, euh, multi, je sais pas s'il y aura un multi stream. Euh, ouais. Oh non, j'ai été touché. On va recommencer tout de suite. à hein. la carte. On essaye de faire le, le premier, mais je pense que ça va être compliqué. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Faudrait que je sais pas si c'est jusqu'au boss ou si le boss ne me couche pas du tout. Le... Mais c'était ça, terminer le niveau sans être blessé, c'est que ça. Bon, c est, c est fini. Je le dis direct, c'est fini. On va pas y arriver. Voilà, c'est mort. <rire> J'en peux plus de moi même. Allez. Est-ce que ça sert de faire ce niveau du coup On va revenir à la carte, ça ne sert à rien. Je ferai cette carte en multi et je me mettrai derrière Petit Cancan et Living Bell et je les laisserai jouer. Pendant que moi je fais les objectifs... <rire> ...qui me manque, bien entendu. Euh... Mais en fait non, mais ça bon, en fait, c'est pareil, j'ai déjà fini tous les trucs, en fait ça sert à rien de rester. L'intention était là du moins. Oui bah le, le coup était placé euh, et préparé depuis longtemps, donc c'est vrai que c'est difficile. Ouais, y en a deux que j'ai pas fait. Ah oui, mais c'est parce que c'est sûr. Oh non, je crois qu'il y a pas de. Faut pas se faire toucher encore. C'est Celui où on, on conduit. Oh, ça un trop vite pour moi. Attends, faut peut-être les taper avec quelque chose de particulier. Je pas se faire blesser plus de 3 fois, terminer au niveau sans être blessé, mais... Leak voilà. <rire> J'en peux plus de sous pied. Mais je vais... Je... C'est pas possible. Wow. Oh. Oh. C'est où C'est là Ça va trop vite pour moi Salut Nelly, à la prochaine Merci pour le bleu, hein, cette technique. Pour moi ça va trop vite hein. c je, Soit je suis trop près Je pense que je suis trop près C'est la seule technique que j'ai hein. C'est le... Alors, comme ça Oh, j'ai failli mourir. <rire> j'ai failli mourir si fort. Oh, là là. oh non mais non Eux je les aime pas. Là tout d'un coup ça a ralenti, vous voyez oh, ça, me va, ça me va bien. Je sais pas, c'est pas le tout temps. Là et là on a repris de la vitesse. Oui de mes... Attendez, de... oui, c'est ça, de mémoire, il faut pas être derrière en fait. Parce que le truc c'est que si t'es derrière. Il y a là... oh, hop. Quoi Ah je suis, en... suis passé en... en méga attaque Ah super, je crois, là. Oh, oui d'accord, je tape une fois suis noir. Ah oui donc euh, j'ai le droit à un, à un dernier euh... une dernière capacité, euh, la capacité de bois. Je crois que c'est au niveau 4 c'est bon. Ah. Non C'était ma dernière Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah, il se Du coup, je vais te taper dans le coin de la caméra. Hein, voilà. Moi, je, je peux pas faire les niveaux sans me faire toucher. Hein. Je suis désolé. Hein. Ça me, ça me en rage en fait. C'est pas possible. Est juste pas possible, voilà. On sait même pas. Faut que je regarde les ombres pour pouvoir savoir où je suis. Regardez, en plus c'est même pas ça les obstacles. Tout à l'heure c'était concédé comme un obstacle. non. Attendez. Non, c'est bon. Pour les obstacles c'est bon. Et sur 3 sur 3, hein, c'est bon. Alors si t'as fait quand même le boss... Mais... C'est la mouche, on veut On est là. On est là pour faire des... des, pour faire des bon, moi, on des 150 enchaînés, c'est bon. Non, c'est euh, la métaux dans le coin. L'attendrissière en deux tortues. Ah oui, c'est vrai, il faut pas ah, s'approcher de la dernière. Rappelons-le. Là, je touche rien. Je touche rien. Il faut pas aller devant non plus Mais... C'est le, le pire des niveaux, je suis désolé mais c'est pour ça qu'il y avait... Euh... Parce qu'en plus j'ai l'impression que le camion il avance quand on part. Oui il avance, un... il a fait éclat encore un On va s'arrêter là, hein, de toute façon je dois vite fait les objectifs qui nous restent. mais.. 1h30 de jeu c'est pas mal et en plus on a fini le jeu. Retour à la lumière. J'aurais peut-être dû mettre une sorte de petite transition pour oui, aller un peu mieux. Hein. Alors là il y a des défis aussi, mais qu'est-ce que c'est que ces défis Rumble in the zoo. Oh, le pied là vraiment vénère. Pauvre bon. d'eau. Réveillé dans sa sieste, tabassé par une tortue. Le pied, là C'est un tac euh, légal. Ouais. Oh, ch... Ah oui, c'est vrai que c'est celui, celui qui lèche la... Franchement, les sprites, c'est une tuerie, hein. Ils ont fait un... Voilà, reste un... Autopion. Je l'ai fait une fois. Ah mais faut que j'attrape, du coup peut-être c'est ça. C'est faut que j'attrape quelqu'un. Topi. Oh, si on pas On est, oh, est... Oh. Attends, soit... oh. Oh, à trois. Non deux. Ah. C'est passé, j'en ai fait trois. C'est pas considéré comme un marque mais... Monsieur Bonjour Il ah, faut que je tue avec. Attendez, j'essaie de vous attraper. c'est bon non toujours pas voilà c'est bon ah oui c'est quelqu'un d'autre que celui que j'attends okay. des VHS, hein, je crois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça. Mais c'est la deuxième Oh non. la oh non mais ça, les, les singes, les singes c'est quand même obstacle. on va aller en bas. Ils sont, en fait ils sont en train de faire le boulot. Et voilà C'était un obstacle, niquez-moi Je viens d'en recevoir un mec de la boîte, hécatombe de colis dans le groupe, il commence à recommander de porter une masque, genre si on veut. Non mais non, en fait, euh, c'est pareil, de mon côté, euh, moi j'ai la chance d'avoir arrêté aujourd'hui, euh, c'est fini pour moi le boulot. J'ai arrêté, non, hein, c'était <rire> <C> <rire> de trop. Euh, et, euh.. Enfin, c'était de trop, parce qu'il pas là. On va voir que j'en retrouve. Euh... Mais, euh, mais l'idée ouais, c'est que c'était n'importe quoi, il n'y a plus personne qui emporte, euh, on est dans les pires endroits où euh, le Covid traîne. Euh, tu vois, donc pas envie. Euh, en plus c'est en bureau, euh, a gueule parce presque j'ai compris, euh, en plus c'est euh... ah, chaud, c'est être fermé quoi. Euh, moi j'ai la chance encore de, de, de devoir me déplacer, donc Enfin euh, la chance pour faire de ça. Salut Niblaire, comment ça va alors du coup, j'arrive, j'ai fini le jeu, j'arrive dans pas longtemps, euh... je juste qu'on fait un... un petit truc, si tu veux essayer un truc, mais euh... le point d'exclamation no color, ah, je l'ai évité, je l'ai évité, évité. c'est bon ou pas Euh, la version comique du jeu. Donc faut taper le lance de gauche là. On va rien bien réussir parce que c'est très compliqué. Alors enfin, moi je, je le comprends comme ça. Il est chiant euh, le coup. Avec sa pelle de gauche. Voilà, et je suis tombé dans son trou. Et, point d'exclamation no colore. Tapez. cette ce. ours. c'est pas ouf hein. c'est pas incroyable non plus. Voilà. c'est pour ça que je hais ce perso je le hais tout Petite danse. Dans bon, sa tête. Ah il m'a mis un chassé de, de buff là. Petite danse. Et on le chasse, voilà Bon, j'ai loupé tous mmh. les trucs que j'ai essayé de faire. Comme quoi je suis pas très bon à faire des objectifs. Hein. Et rester concentré dessus. Voilà et après on, quand on décolore, on revient là. Attendez, est-ce qu'on a trouvé toutes les cartes, toutes les VHS de l'autre là Non Ah, bah non, toujours pas. Lui, il a besoin... Réaliser ben, 10 attaques l'équipe en outil joueur. Ranimer un coin équipier. pied. Oh, c'est bien. On pourra bien s'amuser en multi du coup. Je quitte la carte so, du monde. Alors, je n'aime pas la difficulté. Ah, c'est un. Attends. J'ai pas lu. Il y a un classement. Oui, 100, 100 000, 1 million de points. Les autres, le, le deuxième a 15 000 points. Ok. J'ai pas envie. <rire> J'ai archi pas envie. C'est, ok. Et du coup, le mode, le mode multi, bah, je, en fait, je l'ai autorisé. C'est-à-dire que je pourrais, on va voir, créer un groupe, ce que ça donne. Ouais, c'est le fasse par là Ah non. Oui. D'accord. Faut qu'on je... qu le fasse avec. Euh... avec. Euh... comment ça s'appelle Épique. Alors, ah du coup, on va les raider, quelqu'un. Hum, qui c'est qu'on va les raider Il bah, y a toujours les versements, je sais pas où on est. Ah, on lit la Panic Walk, ça va être magique. Ah oui, bon, on va aller voir ça direct, parce que c'est la Panic Walk écrit par Alex, alias euh, Alexandre, alias. Je euh, crois que c'est Alexandre.